Bonjour à tous, bonjour mes chers internet spectateurs, mes chers amis, camarades. Donc nous sommes le 103 mars, euh, donc le 11 juin euh, 2016, il me semble. On est surtout le 103 mars sur la place de la République. Il fait un joli temps, très agréable. Une petite petite brise, une petite, une petite fraîcheur, mais bien, là, tout va bien. Euh, on va commencer notre JT du jour avec très peu de news. Euh, C'est un peu calme en ce moment, ça ressemble un peu au calme avant la tempête. Hein. Vous savez que le 14 euh, juin prochain, ça sera la dixième journée euh, de, euh, de mobilisation euh, pour, contre la loi travail. Beaucoup de manifestations à travers la France. Mais en attendant, euh, des, des groupes se préparent, des groupes discutent, échangent. Des choses un peu à travers, euh, euh, à travers les différents lieux qui existent dans la capitale pour pouvoir discuter et s'organiser. Voilà, Il y a des groupes qui viennent de plein, plein de pays pour euh, nous filer un coup de main. On en a déjà parlé euh, il n'y a pas longtemps. Donc première chose, évidemment, le petit appel. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos critiques, vos aides, vos propositions de services euh, à tvdebout.gmail.com. Euh, N'oubliez pas aussi qu'il faut que vous vous informiez ailleurs. Je ne sais pas, je regarde mes notes, mais c'est à chaque fois la même chose. On vous le dit à chaque fois. Stream debout euh, pour les périscopeurs. Il y a Twitter, il y a Nuit debout. Il y a sur Facebook, il y a aussi euh, Nuit debout. Évidemment, il y a la Gazette debout. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié encore il y a le site internet Nuit Debout avec un blog qui met pas mal d'informations tout au long de la journée. N'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres sites internet, nuitdebout.cc, des forums, etc. Mais vraiment, il y a plein, plein de lieux sur lesquels vous pouvez vous enfermer. Donc ne vous contentez pas des médias classiques et, et sortez, sortez, sortez des chemins battus pour aller vers des nouveaux médias. Euh, donc nous allons faire un petit tirage au sort. Emmanuel, 30 secondes, il faut que tu me dises un chiffre entre 1 et 8. Ouais, 3. Donc, la nouvelle du jour, c'est les activités de demain dimanche. Donc, demain à Saint-Denis, toute la journée de 11h à 18h, plein d'outils, de méthodes de réflexion et de prise de décision pour concevoir collectivement des prototypes de jeux sur le thème de la publicité. Oui, il y aura tout un ensemble d'activités. Il y en a déjà eu euh, aujourd'hui, mais là, ça continue euh, évidemment demain. Euh, il y a aussi, c'est organisé par Attaque, la CIMAD, CFD, CFCD, CCFD, Terre solidaire, Ligue des droits de l'homme, voilà, enfin voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de gens. Vous trouverez aussi dimanche une journée atelier et foot avec un atelier de formation mécanique de 11h à 13h, un coin pour les enfants de 13h à 14h. Vous pourrez aussi, évidemment, pique-niquer. Il euh, y a un double Dutch, je ne sais pas ce que c'est, vous m'expliquerez. Je ne sais pas ce que c'est, un double Dutch. Il y aura un tournoi de foot de 15h à 17h. À Saint-Denis, alors, il est possible que le stade de foot soit occupé. Donc... Euh, peut-être pas au stade de foot, le tournoi de foot, mais voilà, vous pourrez jouer au foot. Donc samedi, demain, à lille donc euh, le festival sera à prix libre, l'argent récolté sera reversé au collectif Jamais sans ma visseuse, toujours important d'avoir une visseuse sur soi, et on vous attend donc euh, nombreux et nombreuses, nombreuses et nombreux. au centre social, auto-organisé, la Latiaké, donc au 31 boulevard Marcel Samba. À Saint-Denis, au métro 13, Porte de Paris, RER, Gare de Saint-Denis, Tram 8, Pierre de Guetter, sur la ligne H, RERD, Saint-Denis, Gare. Voilà, un autre chiffre Voilà, donc 5. Il y a tout un ensemble de grèves qui durent depuis un certain temps, on a commencé à en parler hier. Hier, attendez, je reviens vers vous. Donc, euh, du 11 juin au 14 juin, euh, il y a une grève chez Météo France. Euh, ça a été annoncé hier, je crois, mais voilà, donc c'est parti. Grève du 10 juin au 10 juillet des bus et trams euh, TBC à Bordeaux. Donc, c'est à cette occasion-là que euh, le patron des trams a demandé euh, une réquisition euh, au préfet. Grève depuis le 9 juin 2016, grève des facteurs à Toulouse. Euh, depuis le 9 juin grève au centre hospitalier hospitalier, pardon, hospitalier de Castres-Mazamé grève aussi depuis le 9 juin aux urgences de l'hôpital de Versailles grève depuis le 8 juin euh, à Linamar à Montfaucon grève au CHU hôpitaux de Rouen depuis le 6 juin et grève de l'EREA à Saint-Quentin aussi depuis le 6 juin voilà la, la France bouge comme vous voyez un autre chiffre Emmanuel Bon. 6. Super, <rire> <Si>. <rire> Super. <rire> Alors, alors euh, opération On Arrête Tout à Toulouse et dans tout le pays. Donc voilà, l'opération On Arrête Tout est avancée au lundi 13 juin. Les syndicats et le mouvement social prévoient ce jour-là des opérations de blocage dans tout le pays et donc à Toulouse. Parce que figurez-vous qu'à Toulouse, il y aura aussi des matchs euh, de foot. Et donc le premier jour officiel de l'UEFA avec le premier match à Toulouse. La convergence des luttes se fera donc dans l'action. Donc, euh, plus d'actions, euh, plus d'informations sur la page Facebook, euh, la loi travail euh, 49.3, on arrête tout. Donc, plus d'informations sur la page Facebook, loi travail 49.3, on arrête tout. Et vous pourrez avoir la liste de, de ce qui est organisé. Euh, grand bavot à la ville de Toulouse qui, quand elle euh, s'attelle à tout bloquer, euh, à, à, est très, très efficace. Un autre chiffre, s'il vous plaît Alors, ah, un grand philosophe va parler de Nuit debout demain soir sur Arte. On a de la chance quand même. Et ce philosophe, c'est Antoven, Raphaël Antoven, vous savez, la fameuse chanson. Euh, bon, Donc, euh, il va parler de Nuit debout euh, dans son émission d'Arte euh, Philosophie. Et donc, euh, d'après lui, quand Nuit debout organise des réunions où des minorités se retrouvent entre elles et excluent les autres, ils reproduisent l'apartheid tout en, en ayant l'illusion de faire avancer la tolérance. Alors donc il fait référence à l'expulsion de Fildelcrot de la place de la République. Donc l'exclusion de la place de Fildelcrot de la République, c'est une apartheid. Eh bien, je crois que Nelson Mandela doit se retourner dans sa tombe, le pauvre vieux. Euh, et donc, euh, sa nous, la principale critique qu'on faisait euh, à, à ce réactionnaire, hein, ce nouveau réactionnaire qui est euh, Ficke-Troth, c'est qu'il utilise, euh, utilise les médias, euh, sa place un peu dominante dans les médias, pour euh, stigmatiser les banlieues populaires. Et donc, ça ne facilite pas euh, les, les choses. Donc, il y a, je voudrais juste citer un autre philosophe, Paul Nisan, euh, qui avait été cité euh, dans les nouveaux chiens de garde de Serge Alimi. Ce qu'il disait, donc c'était en 1930, nous n'accepterons pas éternellement que le respect accordé aux masques des philosophes ne soit finalement profitable qu'au pouvoir des banquiers. Voilà, vous pourrez trouver ça dans un excellent livre, Les nouveaux chiens de garde. Bon, ça date de 1995, hein, donc... Euh, et en 2012, un super documentaire qui a été fait. Alors, alors c'est incroyable parce que le documentaire est fait sur, basé sur le livre de 95, mais il est toujours d'actualité en 2012. Vous voyez la, la résilience du système. Voilà, donc continuons, nous avons fait le 2. Une autre information, s'il vous plaît, un autre chiffre Là, il y a deux papiers qui sont sortis en même temps, il y a le 1 et le 4, je suis... Je, voilà, le 4, ah, alors le 4. Euh, le 4. Le 4, le 4, le 4, le 4, le 4, le 4. 1, 2, 3... 4. Ah, la vision d'un expert, d'un chercheur du Guardian. Alors, vous n'aurez peut-être pas trop entendu parler de cet article parce que c'est un article en anglais au départ. Et donc, euh, il était à Marseille quand il y a eu l'attaque des, euh, des fans, euh, enfin des supporters anglais contre euh, les Marseillais ultra, soi-disant. Et euh, ce qu'il remarquait, c'est qu'il y a une approche. Tout ou rien de la police française, ils se tiennent en arrière, ils ne font rien jusqu'à ce que les incidents se développent, puis ils utilisent une force excessive. Si elle, com elle com commence comme ça, il y aura de plus grands désordres à Marseille euh, dans le futur. Donc euh, déjà, euh, ce, cet expert, ce chercheur, euh, pense que nous allons sans doute voir un nombre accru de policiers dont le travail consiste à briser euh, l'état d'esprit des fortes têtes. Si elle est gérée de la même manière, alors je ne peux que voir une escalade dans la violence. Donc voilà, c'est un expert qui dit ça. Donc cet expert s'appelle Geoff Pearson. Il est maître de conférence en droit pénal à l'université de Manchester et il observe les fans dans le cadre d'un projet de recherche. Il a déclaré donc euh, euh, qu'il craignait que des violences plus graves euh, si la police anti-émeute française continue à être déployée pour briser ses fortes têtes. Il forme la police anglaise, c'est son métier, hein, euh, et était alors en observation à Marseille. Il recommande un engagement plutôt préventif sans violence pour désamorcer les violences. À l'image de ce qui est entrepris et de ce qui est fait, et de ce que lui propose euh, en, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni ou en Allemagne, et ça fonctionne déjà plutôt bien puisque ça permet vraiment de calmer les gens. Donc, on va vers eux avant d'être euh, embêtés, et puis une fois qu'ils sont, euh, que les policiers ont discuté avec ces fortes têtes qui menacent de, de mettre le désordre. Ben, au moment où il y a une arrestation effective parce que le monsieur veut pas s'arrêter, ben en fait la foule laisse faire les choses. Parce qu'il considère qu'il a été prévenu et que il n'y a pas de raison, de puisqu'il dé, désobéit à, à la bienséance séance, de ne pas laisser la police faire son travail. Donc voilà, un travail de prévention permet peut-être d'éviter des violences beaucoup plus graves et peut-être même des accidents. Donc, euh, et, et finit avec un, un truc qui, à mon avis, enterre un peu la police française. Il considère qu'il n'a... Euh, qui enfin, il dit que je n'ai absolument aucun doute de la frustration de la police anglaise impliquée pour aider la police française. J'ai vu des incidents dans mes recherches où les agents de renseignement de la police anglaise ont conseillé leurs homologues français. Leurs homologues français, pardon, pardon. J'ai vu. Euh, donc la police anglaise ont conseillé leurs homologues français et ils n'ont tout simplement pas été écoutés. Voilà, donc c'est un enterrement euh, en bonne et due forme de la police française et de ses compétences. Voilà, nous continuons, il reste, euh, euh, il reste le 8, je crois, il reste le 7, euh, 8 ou 7, 8 ou 7, 7, donc il y a une après-midi champêtre euh, pour les 80 ans du Front Populaire, donc ça c'est la CGT qui va organiser ça. Vous savez que euh, de 1936, euh, le Front populaire, les congés payés, euh, un certain nombre de droits ont été acquis, notamment euh, celui de la hiérarchie des normes. Et euh, ça s'appelait pas, c'était le principe de faveur que ça s'appelait à l'époque. Et donc, euh, bah, pour fêter ça, les syndicalistes vont se réunir donc euh, à Champigny-sur-Marne, Champigny justement, euh, sur les bords de Marne, et, et fêter ça. Donc euh, les unions syndicales de la, des retraités et les unions départementales CGT de Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, et de Paris organise un après-midi champêtre pour fêter les 80 ans du franc populaire et, de ses et des conquêtes des grèves de mai-juin 1936. Voilà, donc rendez-vous au quai du Viaduc à Champigny-sur-Marne à partir de midi. Voilà, c'est ce, euh, ce dimanche. Demain. Et donc le dernier, euh, c'est une news assez rapide. Les taxis euh, debout euh, défilent sur les champs élysées Donc euh, ils participent à la mobilisation euh, de tout le week-end et, euh, et fonctionnent euh, et travaillent de manière euh, assez active euh, pour euh, lancer le mouvement et préparer la journée du 14.